Wow, on arrive enfin, vous avez vu, on peut pas, on peut pas rentrer comme ça, hein, avec, euh, avec des genoux, hein, C'est même à genoux, hein, attention, ouais, on peut enlever, on n'est plus en moteur il n'y a plus la poussière, regardez ce qui se passe, c'est les gars, euh... tranquille hein, ils mangent, Quand on arrive, euh... bah, je voulais vous montrer le ashram Beatles, mais euh, une autre fois, hein, on a passé devant, Regardez, là ils sont bien. Hein. Ils se mettent à l'ombre, ils ont toutes leurs maisons. Et ils, ont la... ils sont au soleil, ils sont à l'abri. Donc tac, et là, et en face, si vous regardez, Munikireti. Munikireti, je suis venu en septembre, octobre, novembre, on va partir pour la Thaïlande. C'est. Entre Ishikesh et puis le et la Mec du Yoga. Hein. Donc là, on a un tout gros lieu, là. Regardez, des jours comme de nuit, ça. Bosse quoi, si vous regardez là-bas, c'est de tout gros gang à l'isard. On était Alors, il y a du béton à mon haut et celui-là, Il fait du yoga. Alors, on va voir, ça c'est sympa la posture, mais c'est de nouveau. Hein. Ils ont compris, reste longtemps. Ils vont rester. Il va rester le gars. Il va rester, je sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure. Regardez. pas ce que vous voyez. J'ai pas de retour, ce que vous voyez. Et non, il lit des, des, des prières ou quelque chose. Hein. Enfin, il bosse quoi, les mecs. Il bosse là là, là, là, physiquement, mais il peut très bien en train de, de canaliser l'énergie. Il descend, et va dans les pieds. Donc c'est vraiment, il essaie de s'aligner. Et lui, là, il a progressé. Il Apprend lui là-bas, ben, il bricole avec son et voilà. Là, c'est la Ganga la rivière. C'est un sourire à Namaskar. Hein, une salutation au soleil. Bon, le soleil est derrière lui. Là, il, il, il, il a il a il a six heures de retard. Le bonhomme, mais moi je dis un hein, mieux vaut tard que jamais. Hein. Enfin, c'est bon, moi qui dis, hein. c'est ceux qui sont en retard comme moi toujours. Voilà, donc c'est moi qui dis aussi. Mince, fallait pas dire. Bon, arrêtez les gâtes, hein, les gâtes, les gâtes. Alors, les gâtes, regardez. Euh, oui, c'est l'escalier, ça veut dire que même quand il y a beaucoup d'eau qui monte, euh, dans un mois il y aura la pluie qui descend, et il y a beaucoup d'eau qui monte, et là on peut accéder à la rivière quel que soit le niveau. Hein, Allez, immerge, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous ferez comme ça. Hein. Et hyper froide, enfin, pour les, les maigres comme moi. Hein. Voilà, tac, tac, tac. adere, Adélé. Donc voilà, c'est tout du bon. Hein. Voilà on va essayer de zoomer alors bon, je sais j'ai une super caméra j'ai une caméra elle est bien c'est l'optique j'ai pas d'optique j'ai quatre caméras mais j'ai pas d'optique C'est ça qui coûte cher hein Bon voilà je vous laisse pour, la, pour le moment euh, Oui voilà faut pas oublier moi j'ai oublié mon, mon petit mon dana tout ça là c'est la c'est midi donc euh, il, faut, il faut beaucoup Il euh, y a des fontaines partout là Voilà on va remonter Bon on va, on va se retrouver euh, <rire> à l'entrée euh, interdite pour des gens comme moi qui ont... Ah oh, les touristes Le mec il est depuis 6 mois et il est toujours équipé euh, en mode euh, regardez le gros touriste, 6 mois après c'est comme, comme ça, hein. tu me mettre à l'ombre J'arrête, on est dû à 400 mégas. Il y a 3000. Mon dieu, 100 mégas par minute. Ça, c'est pour la technique. Il n'y a plus qu'à applaudir. Quel, oh, joli. Ah, ils n'ont pas de soucis. Salut! Allez, ciao, ciao, je vais discuter un moment avec la bête. Je vais continuer sur son dos. Je vous laisse. Hein.